Balrogueurs, balrogueuses, merci de nous suivre et bienvenue sur votre chaîne de Street Workout. Je vous emmène dans quelques instants au Parc Santé-les-Mureaux où s'est déroulé ce matin l'entraînement hebdomadaire des samedis Balrogs. Merci aux 60 participants qui ont fait confiance à nos coachs et à ceux qui ont fait pas mal de kilomètres pour venir nous rejoindre. On espère que vous avez kiffé autant que nous cette session. Mais avant de commencer, nous souhaitons également réitérer notre soutien au frère Kizo pour son projet Hope for Congo, dont l'objectif est d'aider un maximum d'enfants dans les rues de Kinshasa. Pour plus d'infos, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Allez, sans plus attendre, venez découvrir ce qui a été tourné ce matin. J'ai connu la Balrog Team en faisant des recherches sur internet parce que je cherche un endroit pour faire euh, du street workout. Et en tapant sur Google euh, street workout les mureaux, ça m'a amené directement sur euh, la page du parc santé et de là sur la page de la Balrog Team. Et en fait, moi ce que j'ai viens chercher ici, c'est un complément à mon sport, parce que je fais de la pole dance. Euh, nous, on est venu à la Balrog Team par l'intermédiaire de Karim qui nous a ramené, c'est notre coach de MMA pour euh, gain en explosivité, vitesse, cardio, etc. Qui ne connaissent pas, pas Issam. Ouais. vous allez manger. Bon ouais. courage. Ouais.